Nous sommes tous d'accord que la sensibilisation a pour' jouer. Trop, c'est trop. Nous devons passer à l'acte. Fini les marchés en pleine chaussée, fini les nuisances sonores dans la nuit, terminer les mototaxis en plein centre-ville. Marielle-Emmanuel Dickden frappe le pont sur la table. Trop, c'est trop. La principale recommandation ici, c'est le respect de la loi. Dans le respect... Des règles régissant chaque activité. Parce que si nous sommes obligés d'agir violemment, nous le ferons. Mais nous comptons encore sur le bon sens des uns et des autres. Dans cette lutte acharnée contre le désordre urbain à dit la capitale politique du Cameroun, les constructions dans les zones marécageuses, les collines, les emprises de lignes de haute et basse tension et toutes les zones interdites sont dans la ligne de mire de Luc Messi à Tangana. Le maire de la ville. On constate en ville que les constructions arrivent soit au niveau des trottoirs, soit au niveau des récoltes. Alors que la bande de 5 mètres qui devrait être libre et servir par exemple des zones de parking a déjà été empiété. Cette assise qui rassemble ce jour les représentants des transporteurs urbains. Des tenanciers des débits de boissons et établissements de loisirs, ainsi que les vendeurs à la sauvette, constituent l'ultime avertissement avant de passer à la traque. Ce soir, ils venaient de nous annoncer qu'à partir de demain, il y a, une série, il y a une série de, des séries de bars qui vont, qui vont être scellés, mais nous demandons encore des doléances de nous laisser quelques jours encore ou quelques semaines le temps de re bien informer les autres. Euh, J'ose croire que nos camarades, tous les syndicats iront, n'est-ce pas, sensibiliser leurs camarades, donner leur information. parce qu'il de les sensibiliser, c'est de les informer désormais, que des est désormais prise et malheur à qui sera surpris en flagrant délit. L'heure de la sensibilisation est terminée, il faut se conformer pour donner à la ville de Yaoundé l'image digne d'une capitale du 21e siècle.